Bienvenue dans le Café des Langues. Donc on se retrouve pour une petite visite rapide. Donc le concept, c'est que les locuteurs se retrouvent autour d'une table et puissent, puissent discuter dans la langue de leur choix. Donc actuellement, il y a une table pour le français, l'allemand, l'espéranto, l'espagnol et l'anglais l'avantage voilà. de ces table c'est que voilà, on se retrouve en, en comité restreint et les, les, les, si on passe à côté avec un avatar ou euh, la table d'à côté, on, on, les, les caméras et les, et les micros restent centrés sur le tour de la table. Voilà. Ce qui fait que on reste entre locuteurs d'une même là. Voilà, après, bah, le la prise en main est, est rapide. Hein. Ici vous avez une explication sur comment utiliser l'amateur dans le fonctionnement. Donc, vous avez le son sur certains lieux. Là vous avez l'article qui décrit le, le café des langues, sur lycée. Ici vous avez un téléporteur vers euh, l'accès principal de, de l'espace. Hein, qui s'appelle Place des Libres Citoyens. Euh, je vous montre les autres accès possibles. Là à droite, vous avez la flèche blanche, ça vous mène à une revue de presse sur l'économie sociale et solidaire. Voilà, vous pouvez vous baigner. On est en bord de mer et j'ai installé. Une barque si vous voulez rejoindre euh, l'île des pirates via le phare, voilà. où vous pouvez aussi euh, vous réunir et où des ressources sont mises à disposition également. Mais bon, le café des langues, c'est essentiellement à cet endroit. Si vous cliquez sur euh, sur le lien de l'article, c'est directement ici que vous apparaîtrez. Donc, le concept du Café des Langues est assez simple, c'est au moins deux rendez-vous par jour, à midi à 21h. Comme ça, tout le monde sait qu'il y a des points de rendez-vous fixes. Et euh, via chaque petit drapeau, via le document que vous ouvrez, vous pouvez laisser un message pour fixer un nouveau rendez-vous. Dans le document, on expliquait comment on s'y prend il n'y a qu'à suivre ce qui est dit, vous pouvez taper votre texte et dire « bah voilà, tel jour à telle heure, je peux venir avec deux, trois personnes » et on peut faire une rencontre, une discussion, voilà, lancer une conversation dans la langue souhaitée. Voilà, c'est un outil qui est très facile à utiliser. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à le faire connaître, via votre euh, votre réseau. Euh, L'intérêt voilà. c'est de pouvoir pratiquer les langues avec des locuteurs de différents niveaux, mais en tout cas de parler en live, soit en audioconférence, soit en visioconférence. Voilà. Puisque vous pouvez choisir le mode d'action, le mode d'affichage de l'avatar, soit rester en audio, passer en mode visio. Et quand vous êtes autour d'une table, votre avantage de l'outil Gazerton, c'est que euh, vous voyez évidemment les, les caméras et vous avez l'audio de, de tous les autres qui sont autour de la table. Voilà, C'est comme une conférence zoom, mais spatialisée. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur le, la présentation. De toute façon, vous avez l'article aussi qui, qui donne d'autres éléments. Et je vous dis à bientôt pour une conversation dans la langue de votre choix.